Bonjour à toutes et à tous, désolée pour le retard, on a eu des petits soucis de connexion. Bienvenue au 16e live Facebook où nous allons aborder l'alimentation pendant la grossesse. Donc moi c'est Olivia Gaden, je suis diététicienne à la maternité. Voilà, allez-y je vous en prie. Euh, donc euh, dites-nous euh, déjà euh, Olivia, on parle... de euh, euh, du, de l'alimentation et de la grossesse, donc déjà une grosse question, la prise de poids, euh, ça parle à de nombreuses mamans et futures mamans. Euh, Est-ce qu'il est qu y a un poids idéal Est-ce qu'il y a un poids à ne pas dépasser euh, Dites-nous en plus. Alors déjà, par rapport à ça, il ne faut pas euh, s'inquiéter ni faire de fixette. Euh, cette prise de poids, elle est normale et inévitable. Elle permet de préparer le fœtus, de couvrir ses besoins, de, aussi pour la maman, se préparer à l'allaitement. Voilà, ça permet de créer des réserves. Euh, la prise de poids au niveau recommandation, tout dépend en fait de la corpulence de départ de la maman. Plus euh, la maman va être mince ou maigre, plus cette prise de poids devrait être importante et se situer à peu près à 13-18 kg. Euh, si la maman est normopondérale, ce sera plutôt 12 à 16 kg. Si la maman est en surpoids, ce sera plutôt 7 à 12. Et si la maman au départ est obèse, ce sera plutôt 5 à 9 kg. Ce qui fait une prise de poids en fait, d'à peu près 1 kg par mois les 5 premiers mois. Et après, c'est plus entre 1 et 2 kg pour les 4 derniers mois. Euh, voilà, je ne sais pas si le docteur Gibert veut compléter. Euh... c'est vraiment ne pas faire de fixette sur la prise de poids, ça, ça reste variable, ça reste des recommandations et ne pas se dire euh, je, je n'aurais pas dû prendre euh, de <rire> oui. poids ce mois-ci. Tout à fait. Donc, il Tout... euh, y, y a une grande culpabilité, c'est ce qu'elles disent les mamans, des fois en consultation, des fois de se dire euh, ah, je prends du poids, c'est pas bien ou alors euh, d'être très stressé. Parce qu'avant, les recommandations, c'était on prenait euh, oui. 20-30 kilos. Oui. Alors c'est soit de la culpabilité, soit de la banalisation. Euh, c'est normal de prendre du poids. Euh, oui, mais euh, avec une certaine mesure tout de même. Euh, donc c'est ni trop peu ni trop non plus. Hein. Euh, voilà. Après avec une alimentation euh, équilibrée, on, on y arrive facilement. J'aime bien, phrase... phrase... oui. oui. oui. bien la petite phrase. Merci. Moi j'aime bien ma petite phrase. Il faut manger deux fois mieux et pas deux fois plus pendant la grossesse. Ça résume un petit peu euh, les recommandations. Et justement, quoi manger Parce qu'on euh, parle beaucoup de certaines maladies type euh, euh, toxoplasmose et listeria. Oui. C'est quoi ces maladies Ça fait très peur aux dames ça. enceintes. Euh, finalement, c'est des cas quand même qui sont assez rares. Et il euh, y a une, voilà, un certain suivi ici euh, au, au, à la maternité au sud Donc expliquez-nous un petit peu. Alors, euh, tout d'abord, euh, la listeriose, tout le monde est concerné. C'est une maladie qui est rare, mais même si on est immunisé pour la toxoplasmose, ça n'empêche pas de faire les, les précautions vis-à-vis -vis de la listeriose. La listeriose, c'est une bactérie qui est naturellement présente dans l'alimentation, mais en très faible quantité, avec de nombreux contrôles sanitaires. C'est pour ça que parfois, on a des alertes à la télé ou autre où on parle de listeriose. Mais pendant la grossesse, on est plus à risque de faire une forme de listeriose qui est plus grave et qui peut être dangereuse pour le bébé. Heureusement, ça reste exceptionnel, mais quand ça arrive, ça peut entraîner jusqu'à des décès fétaux. Donc, c'est pour ça qu'on recommande à toutes les patientes d'éviter tout simplement les aliments crus, des euh, poissons, fromages, euh, viande. Il, ne faut, il faut bien les cuire, euh, les œufs également. Et euh, déjà, cela permet de diminuer grandement le risque de l'hystériose. Il faut aussi essayer de respecter les dates limites de consommation puisque les contrôles dans l'industrie sont faits pour dire qu'il n'y aura pas de risque de l'hystériose sur la date de limite de consommation, et bien conserver des aliments récha à réchauffer, séparer des aliments frais, et les consommer rapidement. Donc, il y, y a vraiment est-ce qu'il faut euh, éviter à tout prix tous ces produits, c'est-à-dire euh, le lait cru, les poissons crus, la viande pas bien cuite, ou on peut en consommer quand même un petit peu il ne faut pas se culpabiliser outre mesure si on en a pris une fois. Ça ne veut pas dire qu'il y aura forcément une hystériose, mais c'est vrai que ça augmente le risque. Une question sur la toxoplasmose. Euh, certaines dames disent qu'elles ont été immunisées. Euh, mais... Comment on l'attrape, comment on a été immunisé et surtout comment on le savoir Alors, on le sait déjà par une prise de sang qu'on réalise systématiquement au début de grossesse pour savoir si on a déjà été en contact ou non avec la toxoplasmose. On contracte la toxoplasmose soit alors, quand on est en contact avec des chats, mais euh, avec surtout leur déjection donc, euh, qui, durent, qui sont là depuis plusieurs jours. Donc, ce n'est quand même pas le principal réservoir. Sinon, c'est plutôt sur l'alimentation depuis les viandes rouges mal cuites également. Donc, le, le bœuf, le porc, le canard qui peuvent être des réservoirs de toxoplasme. Et dans ce cas-là, bah, c'est les mêmes règles pour éviter euh, le, la et bien laver les, oui, laver les laver, les... Laver, laver fruits et légumes qui ont été en contact avec la terre. On repasse peut-être euh, le micro pour, nous, pour vous nous expliquer, euh, euh, Olivia, peut-être des, euh, des aliments par contre qu'on doit préconiser alors euh, pendant la grossesse outre pour euh, l'alimentaire, enfin, outre pour le côté bénéfique pour le bébé et la maman, euh, on souffre souvent de troubles digestifs du genre euh, des nausées, des constipations. Est-ce qu'avec des aliments, on peut euh, modérer justement ces symptômes qui sont souvent très désagréables Oui, alors des aliments et même euh, des conseils euh, d'hygiène classique, c'est-à-dire euh, manger assise, au calme, euh, lentement, bien mâché, euh, pour les nausées, alors, je pense surtout au fractionnement, euh, c'est-à-dire d'éviter les repas copieux, ne pas hésiter à, à décaler le dessert, euh, à introduire voilà, des collations entre les repas, à prendre un petit déjeuner, hein, surtout pour les dames qui n'ont pas l'habitude d'en prendre, rien que d'en introduire un petit, euh, ça permet de réduire les nausées, car c'est le fait d'être à jeun en fait, qui rend euh, nauséeuse, donc pour ça il vaut mieux manger euh, régulièrement en petites quantités. Euh, pour les vomissements euh, c'est pareil après tout ce qui est euh, odeur donc si euh, quelqu'un d'autre peut s'occuper de la préparation des repas c'est bien ou alors favoriser les repas froids qui génèrent euh, beaucoup moins d'odeur après au niveau aliments alors je pense au gingembre et au citron <rire> <Je> <rire> Alors après ça dépend ça dépend des personnes hein, mais il y a chez qui ça, ça fait beaucoup de bien euh, sous toute forme euh, je pense aussi euh, pour la constipation a surtout quatre conseils c'est à dire de bien s'hydrater avec de l'eau riche en magnésium ensuite euh, favoriser les fibres euh, en consommant des fruits et des légumes tous les jours en consommant des légumes secs euh, toutes les semaines euh, en favorisant les féculents complets aussi on en parle de plus en plus hein, les pâtes complètes le pain complet euh, l'activité physique aussi aide à réguler le transit et euh, de répondre au moment où on a envie d'aller à la selle, il bah, faut y aller. Il ne faut pas se retenir, euh, c'est important. Très bien. On passe le micro au docteur Gilbert. Euh, Expliquez-nous peut être en détail, puisqu'on on, voilà, on parle euh, d'aliments à préconiser. Il y a aussi des aliments bah, voilà, d'un point de vue très médical, euh, finalement, à complètement euh, bannir. Il y a des choses qu'on ne doit pas manger, donc hors toxoplasmose et listériose avec tous ces aliments crus. Oui. Euh, on pense notamment à l'alcool. Il, il, voilà, il y a vraiment des consommations en tout cas d'aliments, enfin pour le coup de boissons, oui. euh, qui sont complètement euh, prohibées pendant la grossesse. Il est vrai qu'on déconseille fortement l'alcool et qu'on est plutôt dans une politique à ne pas boire du tout d'alcool pendant la grossesse. Parce qu'il faut savoir que quand vous buvez un verre d'alcool, ça passe beaucoup plus, de façon beaucoup plus importante chez le nouveau-né qui a son système nerveux qui est en train de se créer. Donc, s'il y a eu un micro écart une fois... Il ne faut pas non plus se dramatiser et culpabiliser, mais l'idée, c'est d'éviter au maximum les, euh, la consommation d'alcool. Euh, ensuite, en autre chose à modérer, plus qu'à interdire, c'est tout ce qui est produit à base de caféine euh, qui vont, euh, au-delà de 2 à 3 cafés par jour, euh, accélérer plus fortement le rythme cardiaque, peut entraîner un bébé un peu fortement stimulé pendant la grossesse. Donc, euh, c'est plutôt à éviter également. Tout ce qui est les épices, on peut y aller, tout comme les plantes euh, Tant euh... que ça reste varié, il euh, n'y a pas de choses particulières par rapport... n'ai aux... rien qui me vient dans l'esprit. Euh, oui, peu, je pense plus aux phyto par Ah oui, aux... le soja. soja oui, ouais. tout à fait. On conseille de n'avoir qu'un seul apport de soja dans la semaine, euh, car ça apporte des phytoestrogènes qui peuvent modifier un petit peu euh, le développement sexuel du bébé, donc pas, euh, de, de ses organes sexuels. Et, euh, on, parce que certes, certaines personnes peuvent ingérer des huiles essentielles, il y en a qui les prennent directement en traitement, enfin mmh. voilà, pour... Euh voilà comme aussi l'aliment santé est-ce que vous conseillez déconseiller ce genre on de conseille de plutôt éviter les huiles essentielles ingérées euh, même on, on préfère éventuellement la nébulisation mais pas euh, d'application forcément euh, directe et encore moins d'ingestion puisque ça dépend des huiles essentielles mais on n'est pas euh, sûr de la sécurité de celles-ci Très bien. Parlez-nous euh, désormais euh, des, des produits de la mer. Euh, oui. On a bien compris qu'avec euh, la toxoplasmose et euh, l'hystéria, il fallait éviter voilà, les euh, poissons crus, les viandes crues, voilà, oui. surtout le poisson cru. Euh, et Pour autant, les produits de la mer, c'est bénéfique pendant euh, la grossesse. Tout à fait Tout à fait. C'est une source importante d'oméga-3 et 6. Et euh, ces omégas sont indispensables au, à la formation du cerveau du nouveau-né. Euh, du coup, euh, il est conseillé d'en consommer deux fois dans la semaine, euh, plutôt euh, donc forcément cuit de ce fait, poisson ou crustacé, euh, en évitant les euh, requins, espadons, les gros poissons qui peuvent être plus chargés en métaux lourds. Mais par contre, le saumon, les sardines, le thon, euh, sont des de, crevettes, sont des moyens de d'avoir accès à ces poissons et ces oméga. On a une question de l'INSEE qui, euh, qui nous demande de parler de l'hyper salivation. C'est un phénomène courant pendant la grossesse. Oui, okay. tout à fait. C'est quasi systématique pour euh, ou presque. Euh, Donc de façon plus, c'est avec les hormones, on augmente la sécrétion des glandes salivaires, comme Ailleurs, d'autres glandes, par exemple, au niveau vaginal pour la lubrification, elles sont stimulées également. Il y a des glandes qui sont stimulées et c'est vrai qu'il y a plus de salive pendant la grossesse, voire même parfois un mauvais goût dans la bouche qui peut être, avec une hygiène buccodentaire irréprochable et pas de carence en fer, être présente pendant la grossesse. Il n'y a pas de remède miracle, malheureusement, à ça, mais ça disparaît spontanément après la grossesse. Euh, L'acupuncture peut parfois aider un petit peu. On a quelques questions sur le diabétisme stationnel, on y reviendra peut-être à, à la fin. Euh, je vous laisse reprendre le micro, Olivia. Euh, Dites-nous euh, dites un petit peu plus sur euh, euh, les supplémentations, parce que pendant la grossesse, on, voilà, euh, on, on parle des fois de carences, notamment des carences en fer, en vitamine B9. Euh, donc, euh, pourquoi euh, des carences pendant la grossesse et euh, est-ce que les supplémentations qu'on peut acheter euh, finalement dans les, enfin, dans les grandes surfaces, on doit les consommer ou au oui. contraire c'est à éviter Alors, il y a une part de, de grandes précautions euh, en fait, parce que euh, en mangeant euh, varié et équilibré, on, on couvre parfaitement euh, tous nos besoins. Mais il y a des précautions à prendre, notamment vis-à-vis -vis de la vitamine B9. Euh, voilà, on ne peut jamais vérifier qu'une dame mange euh, parfaitement varié. Donc, dans le doute, on donne quand même cette, euh, cette vitamine. Euh, voilà, par, euh, par prévention alors un conseil déjà euh, un, un exercice à réaliser euh, chez soi pour euh, déjà avoir une petite idée de la qualité de son alimentation c'est de compter sur une journée combien d'aliments différents on consomme sans euh, penser quantité, juste la diversité si on arrive à 14 aliments sur la journée et 30 sur la semaine bah, ça, déjà, ça donne déjà une bonne idée de son alimentation euh, voilà, après il y a il y a des vigilances par rapport au, au fer, à la vitamine D aussi, selon la, la saison de la grossesse. Euh, et une vigilance aussi à, à porter sur les, les femmes végétariennes ou végétaliennes, où là, ça nécessite une, une supplémentation systématique en, en vitamine B12. Donc, c'est important de bien euh, préciser auprès de son médecin et de sa sage-femme euh, quand il y a ce, ce mode d'alimentation. Aliment, euh, voilà, donc il n'y a pas de cocktail vitaminique nécessaire à ajouter à cela. Hein, pas mais... de ce non, non, non, non, euh, mais bien suivre euh, ce que son médecin euh, vous prescrit. On revient peut-être sur une chose dont on parle beaucoup, on va dire, de, de nourriture de solide. Docteur euh, Gibert en parlait aussi de limiter euh, tout ce qui est des boissons, euh, voilà, type café, euh, à outrance. Est-ce qu'il y a d'autres, euh, on imagine, on a beaucoup de dames enceintes qui, des fois, pour vaincre les nausées, boivent du soda et continuent à boire du soda, euh, tout aussi boissons énergisantes. Euh, quoi faire pendant la grossesse, si on a quand même des grosses envies de ces boissons Est-ce qu'on les conseille Est-ce qu'on les conseille pas euh, Est-ce qu'il faut limiter tout ça alors, tout dépend. Euh, ce qu'il faut savoir par rapport à ces boissons, c'est qu'elles n'ont pas d'intérêt nutritionnel. Euh, je pense aux, aux boissons énergisantes. Le, le souci qu'elles vont poser, c'est qu'elles contiennent beaucoup de caféine, autant que le café. Donc, on peut aussi euh, avoir des surdoses à ce niveau-là. Donc, il euh, faut faire attention. Après, pour tous les autres sodas, euh, moins il y en a, mieux c'est. Après, tout dépend des, des habitudes de, de chaque personne. Hein, mais euh, voilà. Euh, les boissons édulcorées peuvent être une bonne alternative sur le plan euh, calorique et au niveau du, du diabète aussi, c'est intéressant. Mais encore une fois, euh, c'est des choses assez chimiques hein, qui sont quand même euh, édulcorées de manière artificielle. Il y a une saveur sucrée qui est, qui est ajoutée artificiellement. Donc, ce n'est pas non plus une bonne habitude de consommer ces boissons quotidiennement. Voilà, après, tout dépend, de, tout dépend de la fréquence, mais plutôt réserver ces boissons-là pour un cadre... Euh, euh, festif, euh, voilà, familial, euh, voilà. mais au quotidien euh, la meilleure des boissons c'est l'eau qui peut être gazeuse ou plate d'ailleurs, ou aromatisée de citron ou de menthe euh, par exemple. On laisse la parole au docteur Giver qui nous fait peut-être un point sur une thématique là qui revient beaucoup, c'est le diabète gestationnel. Alors, c'est le diabète, on, on connaît, on voit un petit peu ce que c'est, mmh. mais c'est quoi un diabète gestationnel pendant, pendant la grossesse Donc, comme vous le dites tout à fait, c'est un diabète qui va apparaître pendant la grossesse et qui, dans la plupart des cas, va disparaître à la fin de la grossesse. C'est lié au fait que euh, pendant la grossesse, le corps s'adapte pour rediriger son énergie vers le fœtus. Du coup, plein d'hormones se mettent en place qui font, autre que celle de, forcément de la grossesse, qui font qu'il y aura une insulinorésistance. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que le sucre a plus de mal à rentrer dans les cellules. Donc, pour avoir un taux de sucre qui revient à la norme, le corps va devoir surréagir et produire plus d'insuline. Vu que cette production, c'est un peu comme une épreuve d'effort pour le corps, il y a certaines mamans qui euh, n'arrivent pas euh, à produire de l'insuline et ça, peu importe le poids euh, de la maman initiale ou ce qu'elle mange. C'est vraiment une adaptation du corps qui a plus de mal à se faire parce que c'est une épreuve d'effort que la grossesse pour le corps d'une femme enceinte. Et c'est un diabète, si euh, je suis enceinte et que j'ai un diabète gestationnel, est-ce que ça veut dire que je vais être, continuer à être diabétique par la suite non. Euh, comme je le disais, le plus souvent, ça rentre dans l'ordre après l'accouchement. On surveille avec une prise de sang. Par contre, on va être plus vigilant parce qu'on s'est rendu compte euh, chez euh, des personnes qui ont eu un diabète gestationnel bah, à terme, on a peut-être plus de mal à produire de l'insuline. Donc, il est possible que dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, il y ait un diabète qui apparaisse. Donc le médecin traitant, lors de, du suivi ultérieur après la grossesse, aura tendance à proposer une glycémie tous les ans pour vérifier justement qu'il n'y ait pas de diabète qui apparaisse. On a une question de Cécile qui nous a demandé euh, pour le dépistage du diabète gestationnel. Pourquoi les gynécos de ville se basent sur l'IMC euh, au moment et euh, non à l'IMC avant la grossesse euh, Alors... Non, normalement, en fait, c est, c est, euh, le, y a, on est supposé se baser sur l'IMC avant grossesse, mais en même temps, s'il y a eu une prise de poids excessive en début de grossesse ou qu'on était juste à la frontière avec un IMC à 24,5 et qu'on est passé à 25,5, clairement, on peut se poser la question de faire euh, le dépistage du diabète gestationnel. Et donc, euh, c'est... Euh, à la, à la, à l'appréciation du professionnel qui vous suit. Euh, euh, pour ce diabète gestationnel, quel risque euh, pour le bébé Parce qu'on bah, peut se dire bon bah, euh, on, on, on pense d'abord sucre, on pense prise de poids, et finalement, en fait, ça peut être euh, très dangereux pour les bébés. Oui. Alors, je vais diviser en deux parties. Il y a déjà par rapport à pendant la grossesse. Pendant la grossesse, le fait d'avoir un diabète gestationnel augmente. Le risque de complications pendant la grossesse augmente légèrement l'association avec de la tension, augmente euh, bah, la prise de poids globale et du coup le bien-être euh, possible. Et pour le nouveau-né, lui, son insuline fonctionne bien. Donc quand on a toujours trop de sucre dans le sang, bah, il va être aussi avec trop de sucre dans son sang. Son insuline fonctionne bien, donc il se met à en produire beaucoup. Il aura euh, du coup tendance à faire plus de poids notamment au niveau des épaules, qui peuvent être embêtantes pour l'accouchement. Et il, quand il va naître, ben en fait, on n'aura plus cet apport de sucre continu qui, est, qui a lieu par le cordon ombilical, etc. Et donc, il aura tendance à faire des hypoglycémies. Donc, à l'accouchement, ça peut entraîner en soi plus de césariennes plus d'accouchement instrumental, donc d'avoir recours à forceps, forceps spatules, ventouses et avoir des difficultés aux épaules qui, le plus souvent, sont réduites par des manœuvres simples, mais quand même des manœuvres qu'on fait au niveau de ses épaules, et qui peuvent parfois entraîner des fractures ou des lésions nerveuses au niveau des bras. Euh, et du coup, il y a une surveillance accrue après la naissance, avec des petites prises de sang qu'on va devoir lui faire pour savoir si son taux de sucre est bon, euh, et pour euh, éviter les hypoglycémies. Qu'est-ce que, euh, pour des dames, genre, euh, voilà, qu'est-ce qu'elles qu qu peuvent mettre facilement en place, euh, on, on va dire, on peut, peut être laisser la parole à, à Olivia, à, à, à, euh, voilà, qu'est-ce qu'on peut manger, en tout cas, ou à limiter, euh, justement, pour euh, ben, éviter de renforcer ce diabète gestationnel, parce que c'est pas facile pour des dames qui n'ont jamais fait de diabète qui se retrouvent tout d'un coup avec un diabète gestationnel et elles n'arrivent pas du tout à gérer, alors qu'elles trouvent qu'elles ne mangent pas si mal que ça. Mmh. En fait, il n'y a pas de régime euh, spécifique au diabète. Hein. On va retrouver en fait, les grandes lignes de, de l'alimentation équilibrée. Donc déjà, euh, consommer des légumes euh, quotidiennement, c'est hyper important. Se tourner vers les céréales complètes, comme le pain complet, les pâtes complètes, euh, c'est très intéressant aussi. Euh, limiter les produits sucrés, forcément. Alors, je dis bien limiter, mais pas euh, interdire. Hein, euh, associer une activité physique également, euh, quotidiennement aussi, hein, euh, même si c'est euh, de la marche, c'est une activité. Du ménage aussi. Euh, voilà, toute activité est, est bonne à prendre. Euh, voilà, je ne sais pas s'il y aura une vidéo par la suite, un autre live qui arrivera sur le diabète, mais euh, je pense que ça pourrait être aussi intéressant. Et on a, par exemple, une là qui nous dit voilà, qu'elle est, qu est enceinte de 7 mois, qu'elle est sous insuline pour diabète gestationnel. Est-ce qu'elle peut s'autoriser de temps en temps voilà, une boisson un peu sucrée, elle peut quand même des fois relâcher un peu la pression oui, bien sûr, c'est important, parce que lutter contre ça, c'est retarder euh, un craquage peut-être, euh, bah, soit avant l'accouchement, soit plus tard. Mais il euh, faut savoir il bon, y a un diabète, OK, donc on, on essaie de manger équilibré, mais il faut, faut voir au long terme. Donc même après l'accouchement, comme l'a expliqué euh, Roxane, il euh, y a un risque plus tard d'avoir un diabète. Donc il faut adopter des, des habitudes qu'on envisage de conserver au long terme. Donc si on aime les boissons sucrées, oui, de temps en temps, il vaut mieux se l'autoriser. Hein, euh, si c'est euh, occasionnel, c'est pas trop grave. Si c'est au cours d'un repas, c'est moins impactant au niveau de la glycémie. Et si c'est proche d'une activité physique également. D'autres conseils euh, d'un point de vue de diététicienne voilà, nutritionniste à apporter euh, aux dames qui nous écoutent voilà, a, On le voit dans l'alimentation, finalement, il y a beaucoup de bon sens et il faut se faire confiance et s'accorder quand même quelques petits plaisirs. Il ne faut pas trop culpabiliser. Tout à fait. Non, justement, il ne faut pas, pas culpabiliser. Sinon, ça gâche euh, les plaisirs qu'on qu se fait de temps en temps. Donc, non, non, ça fait partie d'un du, équilibre alimentaire. Parce que le bien-être, c'est important aussi pendant la grossesse. Après, euh, il faut savoir aussi qu'en devenant euh, parent, bah, on va transmettre un modèle alimentaire. Donc, euh, je dirais, ce qu'on s'applique, il euh, faudra l'appliquer aussi euh, à ses enfants et inversement. Hein, mais, euh, mais ce qui est important aussi de savoir, c'est que la grossesse, c'est une, une fenêtre pour l'enfant, c'est une clé pour agir. Hein. Euh, dès la grossesse et même dès la conception, euh, euh, notre alimentation a un impact sur l'enfant. Donc euh, voilà, mieux on mange pendant la grossesse et mieux sa santé euh, sera plus tard. Voilà, C'est pour ça qu'on parle des 1000 premiers jours de la vie. Ça va jusqu'aux deux ans de l'enfant. On remettra le petit lien sur les réseaux sociaux. On laisse la, la parole au Dr juste pour conclure et remercier euh, celles et ceux qui nous ont euh, suivis. Oui, bah, bah, merci euh, déjà d'avoir pensé à moi pour euh, cette, euh, ce live. Merci euh, Olivia, c'est un plaisir. Et puis bah, merci pour vos questions. Et puis euh, n'hésitez pas, s'il y en a encore d'autres euh, qui apparaissent, on essaiera d'y répondre de notre mieux. On imagine s'il si y a plus de questions, ou en tout cas s'il y a des, des questions sur la végétationnelle ou autre dans l'alimentation. On oui. conseille aussi à tout le monde de consulter son médecin traitant. Sa sage-femme, voilà, de ne pas hésiter à aborder le sujet. C'est vrai que les consultations sont parfois chargées et qu'on n'a pas forcément le temps d'aborder l'alimentation. Mais en général, c'est un sujet qu'on aborde avec plaisir. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.